Alors, je m'appelle Yazid Atala, je suis le papa de trois enfants. J'habite dans le 13e arrondissement de Marseille. Je suis un professionnel de santé puisque je suis un coloriste et je suis président et fondateur de l'association Santé et Environnement pour tous. Tout simplement, moi je pense à l'hôpital public comme un élément essentiel de structuration du système de soins à Marseille et puis à travers la France. Et donc, l'hôpital public, malheureusement, n'est pas en bonne santé et donc nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant que militants, en tant que citoyens, il était important pour nous de venir, de soutenir, et de, de dire aux acteurs qui, qui font de l'hôpital qu'ils qui ne sont pas tout seuls. Pour citer une expérience, on était été une catholique en 2013. Euh, concernant l'hôpital Nord à Marseille, où le professeur Pagnol nous a interpellé pour nous demander de soutenir par rapport à l'installation d'une machine dont l'autorisation avait, mais malheureusement la PSM à l'époque n'avait pas priorisé l'hôpital Nord, donc on est intervenu, on intervient toujours auprès de tous les syndicats qu'on accompagne, puis nous sommes des usagers de cet hôpital, et l'hôpital public on aime, et on espère quand même voir se développer, et se développer dans le bon sens. globalement sur échelle de la France je pense que malheureusement on sent qu'il y a un système à deux vitesses c'est d'autant plus vrai en Marseille où on sent qu'il y a des inégalités en matière d'accès aux soins dans des secteurs qui sont plus dotés que d'autres, des secteurs qui sont sous-dotés. Et lorsque vous avez par exemple une structure comme l'hôpital nord, malheureusement ils n'ont pas la possibilité d'ailleurs de se structurer et de soigner. Et donc vous avez des gens qui ont envie de participer, qui ont envie de soigner, qui ont envie d'apporter euh, assistance à la population et malheureusement on ne pas les moyens. Ensuite, j'aimerais qu'il y ait un lien beaucoup plus clair, plus formel entre la ville et l'hôpital, que les acteurs de la ville puissent se joindre facilement à des acteurs hospitaliers et inversement, qu'on puisse derrière créer des ponts, des passerelles qui existent, mais qui ne sont pas franches. Et on l'a vu malheureusement pendant la période de la Covid. On aurait aimé avoir vraiment des passerelles beaucoup plus formelles parce que ça servi de soupape l'étissement par rapport à cette crise sans précédent que notre pays a connue et qui a mis à nu vraiment notre système de santé. Concrètement, je peux le au travers d'une action qu'on a menée dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Nord-Covid. Dès la première semaine de mars, dès la première semaine du confinement, tout le monde était dans la sidération. Et nous, professionnels de santé, on s'est dit comment on peut agir, comment on peut faire. L'hôpital public qui manquait de moyens, qui n'a toujours de moyens, était dans l'incapacité de proposer des masques, des gêneries de Tout simplement, on s'est réunis avec un collectif d'associations, un collectif de citoyens, des personnes engagées, de tout un tas personne, et on a confectionné des masques en direction des hôpitaux, mais pas que. On a mis un dispositif en plein cœur de cité qui avait pour objectif d'alléger la pression sur les hôpitaux, d'alléger la pression sur les urgences et sur les unités communes. L'idée pour nous c'était de permettre à la population, du 13e arrondissement et au-delà, puisqu'on est installé autour de la maison régionale de santé de Malpassé et autour du château de santé des structures qui allaient permettre au dépistage. Je vous rappelle, en mars, on n'avions pas des covillons. On cherchait ben, du matériel, des équipements de première intention, des masques, des charlottes. Et donc il y a eu des initiatives extraordinaires, un groupement d'infirmières, je salue au travers de mon témoignage, la maison de l'infirmière, qui récoltait des masques et du gilets de vie de comme des larmiers alimentaires. Donc il y a eu des initiatives qui étaient extraordinaires et on s'est rendu compte que bah, durant des périodes de crise, notre pays, d'une manière générale, notre ville en particulier, peut quand même se targuer de trouver des femmes et des hommes qui sont en capacité bah, d'abandonner leur vie, leur quotidien, de mettre en par entre parenthèses leur vie de famille pour essayer d'aider son prochain. Et c'est ce qu'on a fait en créant bah, le collectif Nord Covid. Je remercie bah, Mélévi ainsi qu'Amélie Ménard, euh, puisqu'on a réussi à monter, vous me parliez d'exemples de, concrets, avec l'hôpital Nord, une unité Covid en l'espace de dix jours. On leur donnait, à l'époque, une orientation pour l'aide médicale, pour l'aide alimentaire. Donc nous, on a trouvé ça normal d'accompagner, en plus du dépistage, les gens vers une orientation à l'aide alimentaire pour éviter, parce qu'ils avaient le choix entre mourir de faim ou mourir tout court, parce qu'au mois de mars, on ne savait pas si on allait vivre ou mourir de cette pandémie. Alors, à l'échelle personnel, on va dire. Il reste quand même un collectif qui est quand même vivant, qui continue, qui alerte. Au niveau de l'assaut, il y a une action qui continue, qui va, qui trace, qui alerte et qui protège. Donc on a quand même une douzaine de médiateurs et de médiatrices euh, qui vont au contact de la population, la précaire, qui proposent des ateliers de prévention, qui proposent du dépistage au domicile, qui proposent de l'aide au confinement, qui proposent de l'accompagnement. Donc il y a quand même des actions qui continuent durant cette période il euh, y a aussi ben, je le souhaite de réussir à laprès parce qu'on était aussi dans laprès puisque celle dès le départ a aidé notamment l'aide alimentaire de laprès euh, donc voilà ça c'est à titre personnel maintenant par rapport à la gestion de crise ben, oui c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on se rend compte juste sur un élément très précis l'isolement, l'éviction des personnes qui sont atteintes du Covid vous avez une situation dans les quartiers pauvres mais pas que, des situations de vie qui font que vous avez des gens, de par la précarité euh, financière, vivent ou se recupent un logement. Quand une personne est touchée, c'est tout le foyer qui est touché. Vous avez des gens qui ont des comorbidités, qui ont des problèmes de santé importants. À ce jour, on n'a toujours pas pensé, si ce n'est un hôtel Covid où on met les gens, et c'est très impersonnel et les gens refusent d'y aller, on n'a pas présenté ou pensé à des solutions qui puissent être vraiment des solutions bien construites. Bien précises, qui ne soit pas très éloignées des lieux de vie des gens. Donc, on a fait des propositions à la préfecture qui ont été a priori validées. On n'a toujours pas vu, malheureusement, au début du commencement de ce projet. Donc, des regrets. Il reste des regrets. Il reste, au-delà des regrets, une immense espoir on a. Une capacité à réagir lorsqu'on est acculé qui est extraordinaire. Ensuite, si on regarde à l'échelle institutionnelle, J'ose espérer quand même qu'un bilan soit fait qu'un bilan chiffré, malheureusement, il a commencé à être fait sur les morts. Et je renvoie vers métier qui a donné un chiffre. On étude par un chiffré autour des personnes qui ont été touchées autour de la seine en de France. Heureusement, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui souffrent de cette pandémie. La santé est souvent pensée comme Quelque chose d'expert, il faut être expert pour pouvoir parler de santé. Moi, ça, par contre, je m'y refuse. Le soin, peut-être. Le soin, oui, on peut être expert dans sa spécialité, mais par contre, il y a un cloisonnement qui fait que ce cloisonnement est mortifié. Si maintenant, on parle de santé sans parler d'environnement, c'est pour ça que euh, l'asso s'appelle santé et environnement pour tous. Vous avez des facteurs environnementaux qui impactent la santé, le logement, euh, la pollution atmosphérique, le corps est le réceptacle, en fait, malheureusement, de tout le stress, de toutes les inégalités. Il faut qu'on passe la santé de manière plus globale comme élément émancipateur et élément d'égalité. Vraiment, la santé, c'est vraiment un élément fondamental d'une démocratie Si on a une inégalité en matière d'accès aux soins, une inégalité en matière d'accès aux transports, eh il y a un problème au niveau de notre système et un problème au niveau de notre démocratie. Compliqué, très très compliqué, parce qu'en fait on est face à un barrage qui est en train de prendre lieu de part en part. Bah, la première des choses, parce qu'on parlait autour de cette année de révolte, je pense qu'il faut que collectivement on prenne en charge, et on se prenne en charge. Je pense que l'élément fondamental et là l'élément clé c'est ça, c'est comment nous en tant qu'usagers, nous en tant qu'habitants, nous en tant que professionnels de santé, nous en tant que citoyens, on peut faire cause commune et faire en sorte qu'on n'accepte pas le fatalisme, ou l'inégalité, ou le récit qu'on est en train de construire. C'est une histoire des luttes, tout simplement. On essaye quand même, à petite échelle, et puis derrière, de mutualiser l'effort, les expériences et les expertises. Parce que le système de santé n'est pas que l'hôpital public. Le système de santé, c'est aussi le système de santé privé. Les médecins généralistes, les médecins, euh, le système de santé libéral, qui sont là, qui font pas tous de dépassement d'honoraires et qui ont envie de travailler, et qui ont envie de construire et qui ont envie de, de, de, de travailler. Vous arrivez dans un quartier où il est difficile, où les gens, dès 6 heures du matin, font la queue chez son généraliste. Si maintenant on pense vraiment le système de santé au travers de l'hôpital public, je pense qu'on risque d'avoir des déconvenus. Il faut quand même penser au système de santé comme un partenariat entre l'hôpital public, qui est une institution, qui est un sanctuaire qu'il faut préserver, et Aussi avec des petits pôles tout autour de ce sanctuaire, des petits gîtes d'étape avant d'arriver au sommet qui permettent en fait de désengorger l'hôpital et qui permet de, à l'hôpital de faire sa mission première qui est de soigner les pathologies lourdes et de, de se concentrer sur le soin. Mais il faut quand même en amont qu'il y ait des petits points d'étape pour faire de la prévention, de l'éducation en santé publique autour de l'alimentation, euh, les expertises aussi. Quand vous avez des bailleurs qui ne jouent pas le rôle et que vous avez des appartements qui sont des passeurs thermiques, on le sait malheureusement que ces passeurs thermiques vont créer des problèmes, en chroniques, des TPCO, tous ces éléments-là, mais quand vous avez euh, deux axes autoroutiers qui viennent déverser des flots et des flots de particules fines, on sait que ça va générer des problèmes sur du moyen et long terme. On le sait, ça a été malheureusement justifié. Donc. Tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse travailler de concert et qu'on puisse faire un peu plus de prévention. Donc j'attends du nouveau directeur général de la DHM, qui lieu, qu puisse tendre la main à des associations qui sont vraiment ancrées, qui connaissent le territoire et qui sont en capacité de relayer des actions de santé publique. On parlait de la légion par rapport à Herbal, mais pas que. Il y a aussi des problèmes de sanitarisation, de précarisation. Donc il y a toute une possibilité de travail commun pour pouvoir proposer ces actions de base est-ce qu'il est au cœur du territoire Ce n'est pas concevable que à Castellane, vous n'ayez plus de médecin généraliste c'est 000 habitants qui ont un organisme de Marseille. Ce n'est pas concevable que dans le 14e, autour de la Surine ou autre, vous n'ayez pas la possibilité de créer des structures. Il faut savoir aussi que, je prends le cas de la maison régionale de santé de Malpassé, je la cite, je la connais, mais je peux citer d'autres exemples éventuellement. Vous avez tout un écosystème qui se crée. Quand on crée une structure de soins, vous avez derrière, des infirmiers qui viennent, qui permettent en fait de retravailler, de revitaliser le secteur. Les cèdres, les lauriers, c'est un secteur qui était fortement, fortement popularisé, très impacté par, malheureusement, le règlement de compte et donc, par la, la drogue. La maison régionale de santé s'est implantée et a permis, en fait, de faire venir des gens, de recréer du lien avec une maison départementale de la santé, avec un EHPAD, avec tout un écosystème qui est favorable autour du médecin, vous avez des spécialistes, tous sans dépassement d'honoraires. Vous avez du, des kinés, de la balnéo, des orthophonistes, des orthoptistes. Tout un écosystème qui permet de penser en matière de soins les plaies des malades, mais pas que. Puisque nous, au titre de, de, de club de foot, on a pris ancrage avec euh, les médecins pour pouvoir évaluer, pour pouvoir faire de la, de, la, de, la, de la formation, de la prévention autour de l'alimentaire, de la malbouffe. Voilà, ce système-là. Moi, j'aimerais que l'hôpital, par exemple, nous dise écoutez, vous avez un déficit dans telle structure. Bingo, on vous met à disposition notre personnel. On essaie de mutualiser notre personnel médical et paramédical. Nous, en contrepartie, on essaie de leur dire voilà, dans ce secteur, c'est plutôt pertinent d'installer, euh, par exemple, un endocrino ou un gynéco. Pas concevable que vous ayez un déficit criant de spécialistes dans ces secteurs-là, notamment la gynéco, la cardio et depuis peu l'immagini de médicale. Merci Ellie.